Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question « Quelles sont les meilleures heures pour trader ?» En fait, ça va dépendre essentiellement de vos disponibilités puisque si vous travaillez toute la journée, vous devrez forcément trader le soir et là ce sont les marchés américains donc essentiellement et plus tard dans la nuit ce seront les marchés asiatiques qui vous intéresseront. Sinon, si vous avez des disponibilités, eh bien je, vous, je dirais que c'est en début de matinée que c'est le, le mieux, donc entre 8 et 9 heures à l'ouverture des marchés, selon l'endroit où vous vivez. Donc euh, moi je vis ici à Tenerife, aux îles Canaries, donc il y a un décalage d'une heure. Donc en France, vous avez une heure d'avance sur moi. Donc euh, entre 8 et 9 heures, là les marchés bougent pas mal, que ce soit le forex, que ce soit les indices comme le DAX allemand ou même le CAC 40. Donc le DAX allemand est un petit peu plus, plus vif que le, que le CAC 40. Et ce sont les meilleurs moments de la journée. Ensuite, donc ça peut durer 2-3 heures. Vous avez des mouvements intéressants. Parfois, vous avez certains jours où tout est, tout est très lent. Et d'autres jours où ça bouge pendant 2-3 heures, 4 heures ou même toute la journée. Ensuite, en fin de matinée en général, je constate une, une baisse de dynamisme, probablement au moment où les traders vont déjeuner. Et ensuite, vers 13-14 heures, là il y a de nouveau un, un dynamisme qui reprend. Je le constate très souvent, là, vers 13 heures ici, c'est l'heure où mon épouse m'appelle pour, pour déjeuner. Et très souvent à ce moment-là, les, les marchés bougent pas mal. Donc euh, chez vous en France, ça doit être à peu près 14h. Donc euh, je pense que c'est quand les, les, les traders reviennent euh, d'avoir déjeuné que, que ça redémarre. Ensuite, vous avez l'ouverture des marchés américains vers 15h30. Donc là aussi, sur ces marchés-là, vous pouvez avoir euh, en début de, de séance donc, euh, des pics d'activité. Et puis euh, dans le courant de l'après-midi, euh, ça se calme un petit peu. Et en soirée, vous avez parfois, que ce soit sur le forex, sur les indices américains, vous avez également euh, des mouvements assez intéressants qui vous permettent donc euh, de trader aussi bien en soirée que, que plus tard euh, dans la nuit. Et ensuite, vous avez euh, l'ouverture des, des marchés asiatiques. Très souvent, vers 1h euh, du matin, là, si vous regardez les graphiques, vous verrez qu'il y a des pics d'activité à ce moment-là. Donc 1h du matin, si euh, vous devez travailler la nuit ou si vous êtes euh, éveillé la nuit euh, à ce moment-là vous pouvez profiter également de, de ces moments-là. Moi je vous conseille d'éviter de, de, de trader 8 heures d'affilée, essayez de faire des séances assez courtes au moment où ça bouge le plus. Donc si vous utilisez une méthode de scalping comme celle que je préconise, vous verrez que vous pouvez gagner pas mal en très peu de temps et une fois que vous avez fait 1% de gains sur votre journée, arrêtez, ce n'est pas la peine, attendez le lendemain, euh, évitez de vous fatiguer en tout cas, il ne faut jamais trader quand on est fatigué. Donc fixez-vous une limite de gain. et là vous êtes tranquille pour le restant de la journée, surtout qu'en faisant du scalping, donc ce sont des, des petits moments d'activité, donc vous pouvez très bien interrompre votre trading, et le reprendre 10 minutes ou 15 minutes plus tard. Donc c'est vraiment euh, la solution idéale si vous cherchez des méthodes euh, qui vous permettent de ne trader qu'à certains moments sur la journée. Vous pouvez même trader avec un smartphone, il hein, n'y a aucun problème avec une tablette. Lorsqu'on fait du scalping et qu'on a déjà une bonne maîtrise, ça ne pose absolument aucun problème. Donc c'est ce que je vous conseille. Si vous cherchez une bonne méthode de scalping, vous en trouverez certaines. Euh, certaines formations en vente sur internet, moi je vous conseille bien sûr la mienne parce que c'est le condensé de pas mal de formations que, que j'ai suivies pendant des années et je suis arrivé à avoir une méthode qui vous donne 90 à 100% de trades gagnants quasiment tous les jours donc vous arrivez facilement à faire 1% de gain de votre capital vous devez bien sûr commencer sur un compte de démonstration pour bien maîtriser la méthode mais euh, vous pouvez y arriver en quelques jours sans problème. Vous maîtrisez bien votre, la méthode sur un compte de démonstration et après vous ouvrez un compte réel. D'abord un petit compte pour voir si vous arrivez également euh, à maîtriser le stress psychologique de trader avec, euh, avec de l'argent réel. Et puis comme ça vous êtes parti et vous pourrez euh, gagner pas mal d'argent euh, en faisant donc des petites euh, séances de, de trade sur la journée. Vous pourrez essayer euh, le matin, euh, vers 13h en milieu de journée ou en soirée. Cherchez les marchés qui, qui vous plaisent le mieux, mais vous avez vraiment euh, possibilité de faire cela euh, quasiment euh, toute la journée si vous avez des, des disponibilités. Voilà, c'est ce que je voulais vous conseiller. Donc Pour les meilleures heures, bon, vous savez que le Forex est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez aussi les, les CFD sur les indices qui sont ouverts en dehors euh, des heures d'ouverture des marchés. Donc, ça peut être également euh, quelque chose d'intéressant pour vous si vous cherchez à trader plus particulièrement les indices. Mais euh, voilà, vous avez euh, un énorme choix, que ce soit sur le forex, sur les indices. Adapter votre, votre emploi du temps euh, au trading ou adapter le trading à votre emploi du temps, c'est plutôt, plutôt la bonne formule. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous souhaitez recevoir encore d'autres vidéos, eh abonnez-vous à ma chaîne YouTube ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.